Non, Je regarde sur le bouton. y a les jeux Les 5 euros. Ok. Pas de Il y a des jeux console, là. C'est euh, j'aime pas être, je prends mon temps, moi. <rire> ouais, c'est un il y avait des trucs bien, ils sont partis. D'accord, j'ai ramené un sac, ça a été Non, on l'a jamais ramené dans un sac. Oh, des joueurs, des joueurs, des joueurs, des joueurs. C'est bien hein Bon, allez, prie. Comme ça, mon hein. fils. Ah, tu vas chercher 5, 5, 5 euros dans la voiture, Yonel C'est très bon. Bon, oh, bah, ça se maquille on ton d'eau, Normalement, ils en annoncent pas. Ouais. Ah, c'est surtout dans les cours. Oui, vous bah, je vais vous aller à ma voiture. Euh... Non, non, je vais vous aller à la voiture, ça va aller. Oui, oui, je Et vais pas le montant. Non, voiture. non, ça va, c'est gentil, ça va aller. Oui, ça va aller. Merci, c'est gentil. On a vendu les cyclopédies. Là, oui. On le fout, c'est. Je vais Mal, hein je t'ai dit que j'aime pour le foot et tu dis que c'est pas mal, toi. <rire> Vous les faites à combien, les PS2 euh, Je crois que le carton ici, c'est 5 euros. Là, c'est 2,50 euros. 5 euros ce carton-là, et un peu plus cher ici. à peu plus Non, de C'est vendu euh, à l'unité autre... Ouais, et il y a le. D'accord. À l'intérieur. D'accord. Bon, bah, j'irai voir. et voici un bouloui pour 25 euros le tout quelques et la planche j'ai aussi acheté quelques livres Disney Ils sont tous en très bon état donc c'était un euro le livre Et un petit peu plus gros et celui aussi j'ai aussi un super poster digimon je dis pour 50 centimes voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker c'est très important à bientôt les amis salut